C'est important d'avoir un make-up artistique parce que le maquillage a une énorme importance dans notre sport. C'est grâce à ça qu'on arrive à capter le regard des juges, grâce à l'intensité du regard, différentes expressions qu'on peut avoir en fonction de notre musique, de notre thème de ballet. Je m'appelle Maïsa Gamoud, j'ai 20 ans et je fais partie de l'équipe de France de Natation Artistique. Pour moi, le faux pas du maquillage en natation artistique, ça serait qu'il ne tienne pas sur le visage. D'avoir le maquillage qui coule, c'est vraiment important que ce soit des produits waterproof et que ça tienne à l'eau.